Dans le village cubique de Barishka, il y a 22 citoyens, 22 villageois. Au bout de 20 minutes de jeu, nous allons apprendre des rôles. Parmi eux, il y aura des loups-garous, des gens qui devront gagner seuls, et des villageois qui resteront tout simplement des villageois. Nous jouons en composition cachée, donc on ne connaît pas les rôles qui sont présents dans la partie. Et parmi tous les rôles, un est redouté de tous. Je parle bien évidemment du loup-garou solitaire. Le loup-garou solitaire est un rôle qui doit gagner seul. Il est annoncé entre 80 et 120 minutes de jeu. Il est annoncé aléatoirement parmi tous les loups présents dans la partie. Ça peut être un enfant sauvage déjà transformé, quelqu'un d'infecté, n'importe qui. Pour l'aider à sa quête, il a 4 cœurs en plus et force bien évidemment la nuit. Mais il n'aura aucun allié Il devra se débrouiller seul pour gagner la partie. Mesdames et messieurs, je vous avais déjà présenté une vidéo avec ce rôle, mais elle était trop frustrante à mon goût. Je n'avais pas exploité le potentiel de ce rôle. Et c'est pourquoi je décide de vous présenter cette nouvelle vidéo. Le loup-garou solitaire célibataire, seul, pas d'amis, coquin, cool, environnant, plutôt sexy, avec des chapeaux, Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lâche pouce bleu. Oh, je viens d'avoir une idée. Le commentaire le plus liké, il choisit la couleur de ce que je mets derrière. La, le, le petit truc là. Je peux mettre toutes les couleurs. Il choisit. Voilà, c'est tout. C'est cadeau. Euh, petite information juste rapide, ça va prendre moins de 10 secondes, mais comme vous le savez, je suis en partenariat avec Instant Gaming. En gros, c'est un site qui vous permet d'avoir des jeux vidéo à prix très très réduit. Et En fait, tous les mois, il y a un concours qui est organisé avec Instant Gaming pour que vous puissiez gagner le jeu de votre choix. Donc, en gros, vous cliquez dans le lien dans la description, vous rentrez votre jeu, c'est vraiment deux clics, ça prend deux secondes. Genre, vraiment, c'est incroyable. Vous aurez de toute façon la démo au moment où je vous parle. Vous choisissez votre jeu et en fait, vous participez au concours et vous avez une chance de le gagner tout, seul, tout simplement. Vous pouvez prendre même un jeu à 1 million d'euros, s'il coûte 1 million d'euros, votre jeu, c'est gagné. C'est pour vous, c'est vraiment aléatoire, vous pouvez gagner le jeu de votre choix. En toute transparence en fait, s'il y a beaucoup de monde qui participe au concours, Instant Gaming ils vont dire "Oh là là, ce streamer il rapporte beaucoup de monde." Du coup, ils vont se dire "Oh là là, il est cool et voilà, vous avez capté quoi. Donc totalement transparent, il faut il faut voilà, je gagne pas d'argent si vous cliquez sur le lien, mais plus il y a de gens qui participent au concours, plus il y a d'interaction, plus le site se dit "Oh là là, c'est cool, il y a l'interaction." Du coup, il y a de l'intérêt derrière. Voilà, c'est en gros en toute transparence. On en parle souvent sur les live Twitch d'ailleurs, de tous ces toutes ces questions dopées de revenus etc. Donc si vous voulez passer pour poser vos questions, il y a pas de soucis, tout de toute façon vous me connaissez. Je totalement transparent. Voilà, bisous Très belle team je trouve. Eh, en vrai, euh, la team de l'eau est pas mal là. Hein. Je pense qu'on va gagner. C'est tout droit en fait. Wesh. Ouais, attends, laisse-moi te dire ton pseudo. Ah, J'ai l'impression que tu galères mon ref. Le Dwyer ZTKP. C'est ça, ça Attends. DOI Ouais, euh, dis-le Z. Z, Z T'as capté dis <rire> <Mais non, rire> pas Z. Ah, le Dois <rire> Non, tu forces là. Le Dois. Ah, le Dois, ah, Dois. t'as capté. <rire> oh la C'est ouais. ça euh, Ouais, moi. Ouais, ouais. Vas-y, dis-le toi, dis-le toi. Le Dois, t'as capté. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, il Non, j'ai dit exactement pareil. No way, non, ouais. T'as vraiment dit le Dois, t'as capté. Attends, load l'armure là. Allez, lis mon pseudo. Ah, ça ah, ouais. Putain, t'abuses! <rire> commence bien, on commence bien, je n'ai pas. Le de... Ah, Aïe, va oh, oh. Ça va? Tu vas pas, pas, pas, va pas me baiser cette fois-ci. Hein. Non, promis. Ça va, quoi, les de... la qualité? Ça fait une, une vidéo avec FGV, Michaud. Ah, ça grogne, ça grogne, oh, mon dieu! Bon, ça peut bon, pas être ici, ça peut pas être ici, ça peut pas être ici. C'est qu'il y a des. Quoi? Attends quoi oh Finis ta phrase eh, Finis ta phrase Finis ta... Euh, il <rire> y a un petit problème Comment dire qu'il y avait des partitions de musique Ici et un petit problème C'est quoi ah, que tu fais ça me... Dites, non, tout. Ah, Je vais mourir C'est quoi C'est quoi Mais arrêtez c'est quoi s'il vous plaît ah, vous Non mais attends avant que je me. Le c'est le Il Garou. y a que les loups qui voient ça Les partitions là Oui il oui, y a que les loups-garous qui voient ça Mais non mais Ah, un... ah un... le coup. Oh mon dieu quoi quoi Bon tu le sauras maintenant tu sauras. T'aurais pas dû finir ta phrase. Ouais, le, non, tu le sentais, tu le sentais, tu le sentais on attendait que tu la finisses. Ah, à go, hein. Go. Non. C'est avec vous. Ouais. Ah, non, grave. Grave. Ah, ah, masques, quoi. Ah, okay, non, non, ouais, oui. La preuve Eh hey, ouais. tu m'as mis un peu de 12 coups là hein. Oui mais au moins, au moins je vais pas safe <rire> au zéro. Ouais c'est vrai. Quelqu'un oh, a eu la de force Ouais j'ai poste. Eu, euh, oh, poste de force. Attends. Moi j'ai eu euh... Je Donne lui, donne lui, puisque c'est un et au moins on sait que t'es pas lgb. Bon. bon je retourne à zéro, par contre je te dévoue euh, le doi ah, machin. Bah oui, bah oui, oui, oui, oui t'es ouais, tu le je vais pas être ah, toi. Bah oui, toi est obligé aussi. Allez, ça a très très bien joué de mon côté les gars. Comment c'est géré. Ils sont lg qui Qui Les deux Mais non, c'était pas la sorcière C'est euh, l'autre là, Comment il s'appelle, Le celui que j'ai sauté, c'est. Oh, j'ai oublié me son pseudo. L'autre de ah, l'armure. Voilà, l'autre de l'armure, l'autre de l'armure. Non, non, l'autre de l'armure, je l'ai fumé. Et en fait, il y a deux ouais. là qui m'ont suivi. Il y a bah, le Dohi et euh, bah, celui qui est mort. Et en fait, ils sont retournés, ils ont tué celui qui est mort. Et du coup, j'avais pas de v du coup, fou, je me suis barré. Hein. Et du coup, euh, je vous avoue que j'ai 5 Apple là. Ouais, un ah, ils ont la force Bah ouais. Tiens, oh, c'est horrible. ça passe une. Bro. Merci, je viens de la, viens de la trade. merci Tiens, t'en auras une deuxième. Oh, merci les gars, merci, merci. Parce mais en mais plus, en fait, en plus par, LG par, LG contre, par contre, comment, comment je ne l'ai pas tué tout de suite Non, voilà moi Parce que vraiment, <rire> genre, je l'ai défoncé. Sauf l'ode et, et le Deuil, ils sont en couple. Et le Deuil, il a full slash euh, l'ode. Ah, peut-être qu'ils sont en couple. Mais du coup, dans tous les cas, l'Odel est LG. Quand vous courez, vous Quand ils courent. Bah non du coup. Bah oui oui justement avec le 2 LG justement. C'est c'est l'odeil et euh, lodel armure et le deuil. Dès qu'il a dit qu'il avait entendu une note de musique j'ai fumé. C'est qui le deuil et lodel. Oh ils sont chiants avec leur pseudo là. On sait que t'es LG. Bah non du coup j'ai vraiment fumé LG. LG quoi. Qui c'est que les LG Je l'ai démarré. démarré. Mais t'as démarré, démarré Bah non, je l'ai démarré frérot. Qui, qui, qui, qui On va te démarrer. Ok, ok. c'est qui qui a mis des micro <rire> horrible là J'te jure. Y'a personne qui a d'infos sur le greu C'est ici, c'est parmi nous. Je pense que c'est entre le reste, euh, moi et Aristote. Ouais, je pense aussi, ouais. Ok, vas-y, moi je me barre. Oui, je... Oh Ah bah voilà Ah bah voilà. Mais il était juste à côté ah. lui Bah l'autre est loup aussi. Bah si Du coup, es l'autre est Lou quand même. L'autre était dans tous les cas loup parce qu'il a dit qu'il avait entendu une note musique. Moi aussi j'ai eu des rôles. Il y des VLG, Je pense que j'ai un LG, les gars qui ce sera en son mais je pense que cuisine il est LG ah oui la cuisine il, il vient de ah tuer arriver ah alors qu'il avait aucune ah cuisine en, coup. Ah ah avec ah avec... En, en gros il était avec il y avait ah ouais, la mère et d'ailleurs le salon d'hiver et, ouais, ouais. ouais. et euh... allez l'armée commando là. commando bruit, là. ah bah tiens bah vas on y va en plein milieu des années ça sur les morts ben en fait en fait je sais pas arrête arrête arrête arrête arrête arrête il y a misé là mais je vous jure j'ai sauvé le mec en fait Il est mort tu l'as pas sauvé Voilà c'est simple Oh le pouce bah, de pc c'est les, oh. les gars vous avez une preuve que je suis pas loose je l'aurais trickshot sinon Espèce d'enculé Il hein. est à Ah <rire> Bon bon bah, <rire> bah, <rire> voilà. bah, force à lui Les hein. gars j'ai plus de gars Paul inconnu oh, te trinote un jour une autre tu veux Bichard C'est quoi, quoi Ah bah viens Ok alors je pense qu'il y a un méchant euh, entre Indra et Abattre Et non euh, je suis pas détective. Bah Indra est mort Il était détective. Je pense qu'Abattre <rire> est méchant mais c'est pas sûr la est lourde, hein! Ouais, je sais, mais c'est pas une infonction à 100%. Je préfère attendre un peu, mais euh. Ok, ok, ok, ok, bon on attend. je t'ai déjà donné un diamant moi, Bichard. Bichard, Bichard derrière Ouais. Encore derrière. Merci. Bichard, y'a l'autre de l'armure, viens, on va le sauter. Ok, go. Go, go, go, go, go. Vous êtes groupe de combien là? Là, on est Bon, attendez je vais avec les tout. Viens, viens, viens par contre Ça va toi Oui Ça va bien Ouais, t'es sûr euh, Je ouais ouvrir Non pardon, pardon, ah. désolé, désolé. Aïe euh, qui c'est qui m'a encraché dans le dos C'est moi, c'est moi désolé Oh le mec Oh là oh, là, là on ouais. est trop... Mais c'est pas encore ça que j'ai eu par contre oh. T'as des infos, Bichard Or, euh, l'autre de l'arrière sais qu'Ainova est safe, mais du coup j'aimerais bien rester avec lui Moi je pense qu'Octop est safe du coup vu qu'il nous a donné à battre loup-garou Ça t'es quoi Moi je suis gentil tu je crois je suis, je suis un rôle que je connais pas du tout donc. Euh... <rire> Ça va, t'as un bon rôle, t'as une bonne game Bah bon rôle non mais. On fait avec. Ah non, non oh, pas j'espère. Oh non. Non. Moi, bah, j'ai encore plus troll. A l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Les chars me sautent. Alors là, je me retrouve piégé à mon propre jeu. Je suis là pour tuer Kaizo, mais il est villageois, je le sais. Et lorsque je l'aurai tué, les autres villageois vont savoir que je suis un traître. Je ne sais pas trop quoi faire dans cette situation. Est-ce que je reste au risque de me faire cramer et de me faire sauter dessus directement après Ou est-ce que je pars et je suis démasqué par tout le monde je suis safe, je suis safe, je suis safe, tu sais que je suis safe, tu sais que non, sais je suis tu tu tu en fait. J'ai tué le garou, j'ai tué le garou. J'ai tué le garou, frérot, c'est bon. Oui, bon. On l'a situé, s'il est gentil, on tue Béchard. Non, mais les gars, je lui ai que j'étais pas pour en PVP, il m'a sauté dessus. Bah, c'est de raison, je trouve. Bah, ouais, c'est vrai. Oh non, j'ai bugué je suis, un... je suis un putain de rôle gentil, hein, mais bon... Après ça, vous pourrez pas le savoir quoi. Bichard va tu gagner, vas gagner vas sur vachement le... a hein. ouais. l'air un peu dégoté vu ton rôle frérot. Bah <rire> oui, mais j'ai euh, que... pas envie de mourir. C'est quoi la raison de... pourquoi vous me sautez euh... Bah apparemment t'es pas fort en PV. Ouais j'attends, j'attends ce patron bah oui, mais vous pouvez pas savoir de toute façon, mais J'sais moi j'ai Je pas, j'hésite à te sauter là, on, on sait va, rien. Mais... Bah ah, mais je vais recommencer à le croire, c'est bon <rire> Bah franchement, c'est bon, c'est obvious qu'il était méchant quand même Tu peux me baiser entre nous, tu le sais Bon, est-ce qu'on pourrait le tuer, s'il vous plaît <rire> Ça commence à être long, Parce là. que là, ça commence à être long, là Vous êtes vraiment tous méchants, bah super. Bon, bah gg. Ah ouais, on est méchants, frère C'est quoi ça MGR, c'est quoi ça C'est C'est pas le nouveau rôle, non Récemment, avec l'arrivée du calendrier de l'avant, il y a plein de nouveaux rôles qui sont arrivés. Et Dieu sage faisait parmi d'entre eux. L'avantage, c'est que comme cette game a été tournée juste après le calendrier de l'avant, c'est que personne ne savait en quoi consistait ce rôle. J'avais un petit peu de chance. Je vais pouvoir m'éclipser tranquille. Et en plus, j'ai réussi à faire mon kill. C'est gentil ou méchant ça <rire> vous, savez je, vous savez que je pensais loup-garou. Hein je rigole même pas parce qu'il était avec l'odel sous les arbres. C'est pour ça que j'ai l'ai sauté. Hein. Ah oui, t'as pris des bonnes chances. C'est gentil hein. ouais. c est, c est méchant Bah non, mais ça, ça se trouve, il était infecté. Du coup parce qu'il était avec l'Odel sur les gentil, arbres. C'est le truc, tu peux <rire> la progression de l'aura des gens je crois. En gros plus tu vas ouais, un gars méchant et ça. Ouais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il était avec l'Odel sous les arbres il, il, il était avait vraiment avait à côté, genre il était à côté l'un à côté de l'autre. Ouais bizarre. Ah ouais ouais, je sais pas. Peut-être que moi je pense qu'il était infecté. Un seul gru encore Putain démo ici, j'en sais rien hein, Le montreur d'ours si greux et quoi. Ça va être ça va être vite, euh, vite résolu. Bah pour moi c'est ouais. pas ici hein. En vrai je suis content de mon rôle en fait. Je ouais pareil. Des... Bah t'as vu. En plus j'ai posé une question, Bichard, quand j'arrive aux autoroutes, tu peux vite comprendre. Est-ce que vous sentez cette ambiance pesante là qui traîne J'ai l'impression qu'ils sont en train de me courser, je n'ose pas m'arrêter. Ils sont derrière moi et je pense qu'à la moindre erreur, ils n'hésiteront pas à mettre leur épée dans mon dos. Mais on sait pas y'a qui comme LG ou... Ouais. Quoi ouais. Parce qu'il y a Octop qui va faire des signes ouais. Ok, c'est la phrase de trop. Je pense que je suis démasqué. Il est temps de m'éclipser et de rejoindre les autres loups-garous. Salut mec Ouais, ouais, ouais. Ça va C'est vous qui l'avez fumé là, le... Non, non, non, non, non. Ah si, oh, what the fuck. Ah de ce côté, y'a l'LG. Ah, je te non. conseille pas. Bah, non, ah, si. y'a un autre groupe. Ah, non, non, vraiment pas. Je viens de causer l'LG. Ils sont partis où Les boys, les boys, les boys Les boys Derrière moi, derrière moi Oui, je en dessous, si j'en veux. Ok. Je suis tout droit. Ici, ici, ici. Je suis là, hein. Allo Ok. Inch'Allah, hein. Allo, là, là, là, là, là qu'on mec, on peut le fight, hein. On peut fight, on attend, on attend encore et on peut fight, hein. Attends, je t'ai sauvé au début de la partie, sauve-moi. Ils Sont combien derrière Ils sont trois, ils sont trois. Trois hein Ouais. Ah, ils ont, ah oui, ils ont une punch, ils ont une ils ont une ils ont une punch. D'accord, ça dirait de tenter Tu je me fais confiance, c'est autant. Je me ouais, fais ouais, très ouais. confiance, ok Vas-y, vas-y. Ah, ils ont la force Ils ont la force <rire> Ah est cassé, est cassé, est cassé. Oh les couches, ils les attends, Oh putain, mais il est en bon instant T'inquiète, t'inquiète. Viens-toi, derrière toi Il toi. plus de vie. Et il est Il a en a fait euh... Il a plus de vie Oh les hommes. Oh toi, oh, toi. <rire> C'est par l'autre côté là, je me suis fait baiser. Eh oui. Oh non Ouais, putain merde. Yes Oh ça, ça met bien. Oh, imitateur Mais du coup, j'ai droit à la charte. Ouais, il prend le charte 4. frère Les... Les... Les... Les... Les... Euh, ouais. <rire> go go go go oh. go les gars. Sautez-moi, allez-y. Non mais non non, non des sautez des Bichard, sautez Bichard les gars, sautez Bichard. Ah oui d'accord vous êtes tous loups quoi. Va ah. ah. ah. Non, restez, restez, restez, restez, restez, ça a été revive, ça a été revive, restez, restez, restez. Les deux, les deux ont été revive Non, non, non l'autre est mort. Ah mais l'autre était, euh, était euh, ermite. Oh putain... Oh, les gars, venez, on reste ensemble maintenant. L'autre euh, avait pas eu de mort. Bah ouais, l'autre qui a été revive. Sachant que j'ai tué Scott qui était, qui était déjà revive. Il est, est... est peut-être l'ancien, non Oui, je pense qu'il était ancien. Groupe de 4, on peut 3v4 avec la nuit. Oh, la... ouais je là. Oh, ouais, il a devant. Il a, il a vu euh, Lucas euh, attaquer... Euh... Ok, non, non. Non. Putain mais ça fait assez mal Venez là, venez là, venez, venez là, venez là T'as plus de gap du tout J'en ai ah. ah oui, j'en ai 5. Ah. Hein. Ah, là là là là, là, là y'a un mec là, tout seul. Attends, attends, attends, attends, Ah si tu meurs, force à toi hein Bah c'est Snaze Tiens Merci Fleuron me bah. Trahison Trahison Non vas-y on a vu deux boss dans l'eau tout oh, t'inquiète okay. tu peux, tu peux, tu peux Ah mais merde Ah merde J'ai tué Courez, courez, courez, courez Retourne viens Courir, courir, courir, courir Allez, retourne, retourne, retourne, retourne, retourne, retourne, retourne. On fight les gars, on fight, on fight, on fight ah, ah mais vous fight. Ah non c'est contre nous Ok Ouais pas trop là, je veux pas On est déjà en fight, on est déjà en fight, on est déjà en fight Ah, ah en merde fait. Je reconnais ta speed là. Oui. Ah, ouais, ouais putain. viens là. Vous avez vraiment mélangé les groupes là? <rire> Je sais pas comment c'est passé. Il Je pas volontaire. Oh le bâtard Oh le bâtard Le stuff est eu chaud, hein. J'ai regardé un moment, j'ai eu 20. En vrai, est-ce que j'ai assez de stuff, là <rire> J'ai assez de pantalons, j'ai assez de casques, j'ai des plastrons. Je pense que c'est bon, hein. juste pas que mes mecs meurent là. Ah, salut! Tout ouais. seul? Bah ouais, j'étais caché. Mais viens, on fight. hein. Il devait trop, on peut le faire. Hein. Et l'autre, il doit peut-être être tout zéro. Ah bah. Super. Ah. <rire> non, du coup. <rire> bon euh, bah, par bah, contre, euh, Lucas? Ouais. C'est forcément c'est en fait. Quoi? Bah non, j'ai rien, rien eu. Bah, on est plus que deux. Bah, et et moins qu il est vous déjà vous mort. T'as ah eu ouais, le rôle de Jenkins Rose? Euh, Justin Rose, non, je l'ai pas eu. Ah bah, ça devait être lui, alors moi aussi, je l'ai pas. Non, t'inquiète, j'ai vraiment pas. Bah on va fight de nuit hein Moi je te dis, je ne fight pas de Super. jour hein Super Quelle finale Il reste qui un Risto ça... Ouais ok. Ouais il reste toute la kick quoi. Ça va être chaud hein bah Viens on vote pour euh, pour les trouver. Pour les éviter plutôt. On vote euh, Risto. Là. En fait okay. on va les trouver là. J'ai pas d'arc, moi il a pas. Y'en de que deux un plancher, ou pas Bah non, je pense qu'il est mort. Bah, je... Ah bah du coup c'est forcément lui alors. Ah bah pas du tout, <rire> Oui, oui, bah je sais, mais bon là, euh, bon... Bah pour moi c'est lui en fait. Vous êtes, encore, bon. be Vous êtes euh, encore beaucoup, quoi problème, aussi. encore Cours. Bon. Le grand On est fatigué là <rire> Bah c'est la nuit quoi oh, il est gars la ghost les gars, il est a la ghost Oh la ghost putain Scott, Scott, Ouais suis les blancs, ok c'est bon. J'ai le ou pas Bah... Vas-y vas-y ah, vas vas-y vas-y vas-y. Bon allez bien. fini, j'ai plus de heal. <rire> ah sérieux <rire> Bah oui. Oh mon pauvre. Oh mais t'as le punch encore Mais tu sais comment tu peux me baiser avec ça hein c'est vrai? Tu veux des gaps? Ah, perdu. Ah, plus, GG. Yes! C'est C'est oh encore solitaire, c'est pas possible. <rire> un stack de gap, le bichard. Yes! Un stack ennemi. Euh, deux stacks, deux stacks, deux stacks. Il y a deux stacks de gap. Deux stacks de gap. Hein. Oh la la! Oh la la! Oh 12 kills, les gars! <rire> ouais, bon, 12 kills, ouais. vas-y, frère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Bah non, bah non du coup, non on s'en fout de trop, tu fais comme d'hab, tu mets un passage que t'as pas mis dans la vidéo qui est drôle. Voilà, bisous